السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يترى من مستوى الثالث ابتدائي وقدم لكم بعض الأنشطة حول موضوع لغة أمم وكيد أنشطة خاصة بالنسبة المستوى التالت ابتدائي لغة أمم خاصة بالنسبة المستوى التالت ابتدائي إذن هناك فيديوهات حصرية سوف يكون حول او تتعلق حول صحيح الأنشطة الخاصة بالفوكابولار أو غرامير أو غراف كونجيزون كذلك ستيان يعرضون دفعة من إمّا إذا الغاية من هذه الفيديوهات هو تبسيط التلاميذ اللغة الفرنسية خصوصا التلاميذ مستوى ثالث سلاحي إذا هيا بنا نتعرف على هذا اليوم ونبدأ في تصحيح بعد الثمانين حول هذا النشاط الخاص بالقامير Il y a une vidéo sur votre compte Apprenez votre cahier d'activité. Passez ici de bien comprendre. On a donc les différents types de phrases. Alors, il s'agit d'une phrase déclarative, interrogative, exclamative, impérative. Premier exercice, c'est vraiment simple. Je lis les phrases et indique à quel type elle appartiennent. Je lis les phrases et après j'indique à quel type elle appartient. Est-ce que c'est déclaratif ou interrogatif, exclamatif ou impératif Par exemple, te brosses-tu les don après chaque repas Te brosses-tu les après chaque repas Alors, c'est une phrase interrogative. Parce que c'est une question, je ne le pas assez longtemps, c'est une phrase simple, c'est une phrase déclarative. Complètement sans sac, c'est une phrase... Exclamation, parce qu'on s'exclame, on dit oh, quand tes mains sont sales. Et en même temps, il se termine par un point d'exclamation. Évite de zéler ton pantalon, oui, il se termine par une, un, un point d'exclamation, mais c'est une phrase impérative. Pourquoi Parce qu'il commence par un verbe à l'impératif. C'est le verbe éviter à l'impératif. Alors, te brosse-tu les dents Après, je crois pas. C'est une phrase, euh, oui, euh, interrogative. Je ne dors pas assez longtemps, c'est une phrase euh, oui déclarative. Quand tes mains sont sales, oui c'est une phrase euh, exclamative. Évite de salir à ton pantalon, c'est une phrase oui impérative. Très bien. Alors je mets la ponctuation qui convient à la fin de chaque phrase. Est-ce que c'est point ou point d'exclamation ou point d'interrogation Par exemple, quel dentifrice achètes-tu Alors c'est une question. Et il vaut mieux de mettre point d'interrogation. « Te fais-tu du sport régulièrement ?» C'est un point. « Dormez-vous suffisamment ?» C'est point d'exclamation. Même, euh, je commence par un verbe l'impératif. « Rince-toi les mains ?» C'est une phrase euh, impérative. Souvent, on, on termine par un point, ou point d'exclamation. On a donc le choix. C'est la même chose que « Dormez-vous suffisamment ?» On a soit un point, soit un point d'exclamation. Voilà. Donc, on a donc, le choix entre ces deux. « Mon père » Je veux m'inscrire à un club de sport, je dois mettre un point, c'est obligatoire. Pourquoi Parce que c'est des phrases déclaratives. Alors, elle se terminent par un point. Ici, elles se terminent par un point d'interrogation. C'est une chose obligatoire. Tu fais du sport également, un point normalement. Dormez-vous suffisamment. On a donc deux choix, soit un point, soit un point d'exclamation. Parce que c'est une phrase impérative. C'est la même chose pour un... toi, les mains. Point, point, d'exclamation. Alors, remets les mots dans l'ordre pour écrire les phrases complètes avec le point qui convient. On a donc deux consignes, il faut remettre les mots dans l'ordre pour écrire les phrases. C'est un peu difficile pour, pour la plupart des élèves, et complète avec le point qui convient. On sait déjà qu'au point veut dire soit euh, déclaratif ou euh, euh, impératif. Ça veut dire euh, la phrase qui commence par un verbe. Et si... Donc on a deux choix, soit exclamatif ou impératif, et ici c'est obligatoire, c'est une phrase interrogative sous forme de question. Abîmer que cette table est. On dit tout simplement euh, que, que, que, que, voilà, que cette table est abîmée, que cette table est abîmée. Pourquoi on a donc ce choix Parce que c'est une phrase exclamative, on s'exclame, on part euh, que. Que cette table est abîmée. Que cette table est abîmée. Ton cartable dont ranges-tu livres des On dit tout simplement, tu ranges, voilà, tu plus verbe, tu ranges ton, tu ranges tes livres dans ton cartable. Tu ranges tes livres dans ton cartable. Âge-tu quel, tu quel âge as-tu C'est un point d'interrogation, mais un point d'interrogation. Où colis, ce tu portes ou tu portes ce colis. Ou tu portes ce colis. Ou portes-tu ce colis? Soit on dit ou portes-tu ce colis. Ou tu portes ce colis. Mais il vaut mieux de mettre ou portes-tu ce colis. Ou portes ce colis. Alors ici que cette table est abîmée. Je vais mettre point d'exclamation ici. Et regardez bien. On dit tu ranges, tu ranges tes livres dans ton carton, Je dois mettre un point. Âge quel tu quel âge as tu. Je dois mettre point d'interrogation. Où colis tu portes? On dit où portes-tu ce colis? Je dois mettre bien sûr un point. D'interrogation. Alors, c'est tout pour le moment. Alors, il y a d'autres activités. Allez-y, on continue. Complète le tableau comme dans l'exemple. Alors, vous avez ici hein, trois types de phrases. Normalement, il y a quatre. Il y a la phrase déclarative, phrase interrogative, phrase impérative et le reste. Phrase exclamative, c'est pas la peine. Alors, regardons s'il vous plaît ici et complète le tableau comme dans l'exemple. Alors, on a euh, « tu ranges tes habits »,« ranges-tu tes habits »,« ranges tes habits ». Alors, on a « euh, mais »,« phrase, euh, mais » exprimée euh, de trois façons différentes. Par exemple, ici, avec, avec euh, à l'aide d'une phrase déclarative, ici, phrase interrogative, ici, phrase impérative, mais ils sont les mêmes. Des... Alors, « allons au cinéma »,« allons au cinéma », on dit « nous allons au cinéma »,« nous allons au cinéma », nous allons au cinéma. Ici, une phrase déclarative. Allons-nous au cinéma. Allons-nous au cinéma. Allons-nous au cinéma. C'est une phrase interrogative. Prends-tu ton sac? On dit tu prends ton sac ou prends ton sac. Alors prends ton sac, c'est une phrase impératif. Euh, tu prends ton sac, c'est une phrase déclarative. Prends-tu ton sac, c'est une phrase interrogative. Alors, complète et écrit deux phrases exclamatives de ton choix, deux phrases interrogatives de ton choix. N'oublie pas que quel, et comme, expriment surtout des phrases exclamatives. Et pourquoi, comment, ce sont des mots interrogatives. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Chers élèves, on a bien compris les différents types de phrases. On a bien répondu à la première question. Euh, la même chose pour les autres activités aussi. Si vous avez bien sûr des des remarques, vous n'avez pas compris, bien sûr, cette leçon, vous pouvez ouvrir votre manuel, page 35, il y a le cours de les différents types de phrases, page 35, Euh l'arbre bon mot, et 52, oui, 52, ce que je dois savoir, ce sont des règles qu'il faut maîtriser. Enfin, C'est tout pour le moment, euh, à très bientôt.